On ne va pas dire bonjour parce que on est compl complètement décalé au niveau des horaires, j'espère que vous allez bien. Bon on se retrouve devant euh, des livres. Alors j'attaque aujourd'hui euh, la rentrée des filles, enfin la rentrée, euh, plutôt la, les, la pré les préparatifs pour la rentrée puisque à Singapour l'année scolaire, scolaire commence en janvier. Donc là elles ont du retard, plus euh, bah, quelques jours de confinement à la maison donc du coup euh, voilà donc du coup là j'ai tout retiré en fait les livres de l'année dernière donc P1 c'est Primary one c'est l'équivalent du CP et euh, pour laisser place au B2 voilà donc euh, je suis en train d'organiser tout ça et euh, ben on se retrouve euh, juste après. Bon du coup alors là j'ai récupéré ce carton de chez Modernisa et j'ai mis dedans en fait tous les feuilles euh, enfin tout, tout ce dont elles n'ont plus besoin tout ça ça va aller euh, en bas puisque euh, la résidence on est propose de tri, donc du coup j'ai tout mis ça ici et je vais récupérer l'autre l'autre euh, l'autre boîte pour ranger les livres de Piwan et mettre ça dans le ah, dans la dans la pièce de rangement qu'on a. Allo, ah, je suis épuisée, j'arrive pas de porter. attends montre montre regarde maman, on y est presque. Ah oui, il me faut aussi un autre carton pour ces classeurs. Oui, voyez, j'ai tout vidé. Ok, ok, bien, on y va bébé viens. Voilà, j'ai réussi à tout caser dans trois boîtes. Une boîte, deux boîtes et une troisième qui est ici. Allez, on va du côté de la chambre. Voilà, c'est vide. Donc là, en fait, ce sont des compartiments. Euh, donc j'avais trouvé ça ici chez Popular. C'est super pratique pour pouvoir organiser. Alors, Rania, elle avait pris gris, Mariam, elle a pris noir. Donc du coup, en général, je fais soit par matière ou alors euh, tout ce qui est CNET, je vais le mettre ici. Alors tout ce qui est école anglaise, je le mets à part. C'est beaucoup plus simple. Euh, comme ça, leur dictionnaire. Je vais redescendre un ici. Voilà, parce que chacune a son étage. Mariam, Rania ou Rania Mariam, je ne me souviens plus. Alors en dessous, ce que j'ai mis, tout ça, ce sont des feuilles de brouillon que j'ai récupérées des anciens cahiers et tout. Voilà, comme ça, quand on fait des dictées ou quand on doit bosser, ben, on les utilise. Et là, ce sont les livres du CNED qu'on n'a pas besoin pour le moment. Voilà, c'est prêt. Ah, oh, je suis essoufflée. Bon, la chambre. Le carnage. Voilà, tous les manteaux ici. Je vais les mettre dans des sacs. Et je vais les aspirer. Ça, c'est des trucs que j'ai reçus. Et euh, direction le coffre. Le coffre secret, là, en dessous du lit. Donc, je vais ranger tout ça. Euh, puisque, ben, les manteaux, on n'aura plus besoin pour... Euh le moment, donc euh, moi je vous conseille vraiment euh, d'utiliser de, de, de, les sacs comme ça, en tout cas ici c'est vraiment indispensable euh, parce que pour protéger les vêtements, de l'humidité euh, des petites bêtes, etc, des acariens mais surtout de l'humidité, euh, c'est vraiment super pratique, et alors en fait ce que vous voyez ici, je vais vous montrer tout à l'heure, c'était une commande que j'avais faite, Modanisa qui devait arriver euh, bah, qui est arrivé en fait quand je suis partie donc du coup, euh, j'ai les, euh, les récupéré qu'aujourd'hui enfin qu'aujourd'hui, donc du coup je l'ai les récupérer euh, hier en rentrant euh, voilà, donc je vais mettre tous mes manteaux ici, on va aspirer et je vais ranger ça sous le lit. Le Alors, le il est... Je vous ai laissé en plan. Ouais. Il est exactement... Oh est... mon dieu, il est... Euh... T'as directement la pas besoin de prendre son temps. J'arrive plus à me concentrer. Il est 22h, heures. 22h heures et ça fait de la peinture. Ça c'est le jet lag, des deux premiers jours, enfin les deux premiers jours, les premiers jours c'est juste la galère, parce qu'en fait nous on est arrivés, euh, c'était le matin chez nous, enfin en France, donc du coup on est complètement décalé, on n'a même pas encore mangé le dîner. Et, euh, hier on a dormi à 3h du mat, aujourd'hui je pense que, non, on va essayer d'aller nous forcer à dormir vers minuit, mais je pense que ça va être chaud. Du coup, bah, écoutez, on essaie de... On essaie de les occuper comme on peut. Ça va Haroun donc on a eu les résultats, euh, les filles ne sont plus là, je ne sais pas si vous avez remarqué, les filles, elles ouais, voilà. sont isolées ouais. dans leur chambre. Ça va les filles Ok, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous dites à maman. Donc euh, voilà, on a les caméras de toute façon, donc on peut les surveiller. Et euh, donc voilà, bah, écoutez, on est positif, Ahmed est positif, je suis positive. Ahmed est... Euh, euh, Haroun aussi. D'ailleurs, euh, on est en masque, c'est pour ça que vous m'entendez respirer un peu, <rire> bizarrement. Et là, euh, on a une copine aussi sa petite, elle est positive, donc du coup, c'est la galère, franchement. Euh, c'est vraiment la galère, tout ça. Ça va, Haroun Alors, maman, elle t'a mis, regarde, Haroun, maman, elle t'a mis ça ici, pour pas que tu salives à table. Donc, normalement, tes pinceaux, tu mets ça ici, comme ça. Tu veux d'autres couleurs Waouh, c'est beau C'est beau, Haroun, qu'est-ce que tu as fait Rapproche-toi. Waouh c'est beau, non non non tu utilises les pinceaux mon chéri ça. Tu vas faire avec tes doigts Ok vas-y wow. Et après je pense que c'est option 4 pour avoir le... Quand tu as fini tu m'appelles maman comme ça on va laver les mains, ok Non Hein Non, quand tu as terminé on va laver les mains, oui non. Quand tu as terminé, quand tu as terminé Harloun, pas tout de suite Ok Non <rire> okay. Bonne chose de fait, je suis trop contente, regardez j'ai rangé tous mes bijoux. Voilà, tout est bien rangé. J'ai tout remis en place. Super pratique. Donc, ça, c'est rangement. Ça vient de chez Mouji. Et tous ces, euh, ces petits trucs. Alors, ça, ça vient de chez Mouji. Je les ai payés hyper cher. Et j'ai trouvé une alternative chez Daiso à 2 dollars ici. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Euh, bon c'est vrai que bon, c'est pas la même qualité mais c'est vrai que là c'était genre 7-8 dollars pour le, le compartiment alors que là on est sur 2 dollars le compartiment et franchement bah au final ça fait bien le job voilà bon ok le moment le plus attendu Direction la salle de bain euh... alors je vais me doucher et ensuite je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai pris pour, de chez Modanisa, en sachant que c'était des trucs que j'avais pris pour prendre avec moi en France mais bon c'est arrivé un jour, je c'est arrivé je crois le jour même ou le lendemain. Pour le coup, je vous prends dans la salle de bain, je voulais vous montrer. J'ai testé ces produits, ça s'appelle Docteur Castor Novex. Bon bref, c'est euh, des produits euh, spéciaux pour les cheveux, frisés, bouclés. Donc celui-là, il est à base de huile de ricin. J'ai trouvé ça chez, euh, comment il s'appelle Chez Beauté Privée. je vous, vous avez un, un code promo euh, en barre d'informations donc vous avez le shampoing euh, pardon le shampoing euh, le leave in conditioner donc celui-ci on peut le laisser en fait et pour les filles j'ai pris un, ils avaient la même chose mais pour euh, les enfants donc je sais pas on va tester on va voir ce que ça, ça va donner mais euh, ça avait l'air pas mal en tout cas quand j'ai lu le descriptif je me suis dit allez euh, euh, voilà le, la composition était plutôt bonne donc euh, je vais tester ça qu'est-ce que j'ai pris d'autre, bah, c'est tout voilà. c'est tout ce que j'ai, bon on va tester ça, j'ai aussi pris ça chez La Roche Posée, ouais. moi je fais je commence à faire de l'acné euh, à 30, euh, 37 balais, chose que je n'ai quasiment jamais fait, donc du coup euh, euh, j'ai pris ça, c'est un gel purifiant, micro peeling, imperfection sévère, mais vous voyez c'est spécialement pour, ah, c'est mieux comme ça, ok, donc je vous disais en fait c'est spécialement pour euh, le buste, les épaules et le dos, donc euh, moi j'ai ça en fait au niveau des épaules et du dos pas Beaucoup, mais euh, c'est bizarre. Hein, c'est en arrivant en France en fait que j'ai commencé à avoir pas mal de boutons. Et euh, c'est vrai qu'ici, il y en avait euh, de temps en temps, surtout dû, vous euh, voyez, à la sueur. Euh, il suffit que vous sortez, que vous vous suez, que vous ne vous douchez pas tout de suite. Ben, ça forcément, l'acidité, tout ça, ça voilà, ça ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça ça, crée des démangeaisons et tout. Euh, mais en France, je sais pas comment ça se fait en fait. Euh, donc, du coup, j'ai pris ça euh, de chez La Roche Posée que je vais utiliser de temps en temps. Voilà. Bon, allez, je vais me doucher. dormir Oh mon dieu il est, il est 11h18 donc voilà enfin vous voyez ma tête oh mon dieu ça fait euh, j'ai vlogué hier et euh, ça fait deux jours que je vlogue sans que vous voyez ma tête j'espère que vous allez bien bon bah voilà bah écoutez on est là euh, j'ai mon masque qui est pas loin donc ça c'est le c'est la chambre des, euh, des contaminés c'est la chambre des contaminés, donc les filles ne peuvent pas venir ici. Les pauvres voilà, comprennent pas trop pourquoi on les isole et tout ça, mais bon. Euh, voilà. Donc, euh, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez. Deuxième jour à Singapour. On est quel jour On est dimanche, on est arrivé hier à 17h du soir. Voilà, après 12 heures de vol. 12.. Euh long franchement c'était long et euh, donc comme je vous disais en fait à Singapour là ils ont encore changé hier, ils ont encore changé les procédures mais... Euh... Ahmed a plus besoin de faire de PCR maintenant en arrivant Il n'y a plus besoin de faire de PCR quand on arrive Ou ils doivent... il faut encore le faire Je t'ai dit là maintenant, quand tu m'as dit qu'ils avaient assoupli, les qu'ils avaient changé de nouveau les règles il, donc, il est, là il faut faire un, donc il y a toujours un PCR comme nous on a dû faire. Non, il n'y a plus de PCR. Un test à la maison, je te dis. Ah, donc là maintenant les gens... Bouche, donc maintenant en fait quand... Je vais juste faire un test à la maison, c'est négatif, on peut sortir au bout de heures. Ah d'accord, donc y a même plus de test à l'aéroport. Ok. Donc on, a, on aurait dû rentrer un jour après. <rire> non Je rigole. Euh, voilà, donc en fait voilà. Comme je vous disais en fait quand vous arrivez... Oh, mon amour. Pardon pour nous aussi. Il nous dit sur le site écrit à partir de 23. Ouais. Mais il nous dit téléphone que pour nous c'est bon. Ah pour nous aussi c'est ouais, bon. Pour nous, aussi mais bon. pour les filles non. Les filles doivent suivre le protocole normal. Ah doivent suivre le protocole qu'il y avait avant. C'est ouais. ce, ce que je disais. Euh, ouais donc euh, voilà. bah bon, en fait je pense que c'est... Oh mon dieu c'est C'est Haroun qui l'a qui chopé. Je pense et qui me la refilé, je sais pas, je sais même pas en fait ça, ça sert à rien d'essayer de comprendre parce qu'en fait c'est tellement compliqué entre les, euh, je sais pas, je me, je me dis euh, je sais pas, je sais, je sais vraiment pas en fait, euh, moi je me sentais mal, c'est vrai que je me sentais mal, j'avais un peu mal à la tête mais je me suis dit bon allez c'est, euh, le, le, j'ai mis, mis ça sous le, le, la fatigue du, voilà, du, des préparatifs, du départ etc, euh, euh, les filles comme je vous disais Haroun, ils avaient chopé la, la varicelle donc j'avais mal dormi, euh, donc euh, bref, et c'est vrai que dans la vue, Ahmed, il avait mal à la tête. Et donc, euh, je lui avais refilé des doliprane. Et quand on est donc quand on est arrivé à Singapour, on a fait les, euh, les, euh, les PCR, en fait, directement à l'aéroport. Et vous devez payer. Hein. C'était Purée, Ahmed, c'était 112 euros, 112 dollars, c'est ça 100 euros <rire> par personne. Attendez, je vais vous dire exactement ça fait combien. Parce que, attendez, hein, j'étais dégoûtée. Hein, donc, c'était toute la famille. Et ça, en fait, ils l'ont pondu aussi quand on était en France. Alors, on va aller dans mon... Euh, convertisseur de monnaie et on va mettre ici 125, 125 ça fait, ok j'arrive 80 euros, 81 euros 80 euros euh, par personne pour faire le test, donc ils nous ont fait le test et on a reçu en fait les résultats des filles directement hier c'était négatif, voilà et c'est vrai qu'à mettre, comme je lui ai dit, écoute, je lui ai dit euh, comme ça sentait mal et tout, je lui ai dit dès qu'on rentre on se fait nos les tests, les autotests à la maison voilà et, euh, et lui en fait il était positif son autotest donc du coup en fait on a tous mis des masques machin et tout et je lui ai dit bon c'est sûr que si toi tu l'as tu as dû me le refiler et Harun hein, aussi parce qu'on est tout le temps on est collé à trois c'est vrai que les filles elles étaient moins avec nous en plus elles étaient très souvent chez ma soeur et tout donc du coup on a isolé les filles et tout et on n'a pas reçu nos résultats pour Ahmed, moi et Haroun, on n'a pas reçu les résultats et on s'est dit c'est bizarre si on n'a pas reçu c'est qu'effectivement on doit être positif et donc aujourd'hui on a appelé le MOH donc le ministère de la santé et euh, effectivement ils ont dit oui oui en fait euh, donc Ahmed ils lui ont dit effectivement vous êtes positif et, et le mien est celui de... Euh, c'est pas le MOH qu'on a appelé, je dis n'importe quoi, c'est le Raffle Center, puisque c'est le Raffle Medical Center qui s'occupe des tests, et elle, elle nous a dit, euh, ah, on trouve pas, on trouve pas euh, les, les tests de, de votre femme et de votre fils, donc je pense que c'est bon, ça, ils doit être négatifs. et finalement, euh, il a rappelé encore une fois, et ils nous ont dit, ah non, ils sont positifs, donc voilà, en gros, euh, on est positifs tous les trois, et donc on, on a bien fait, en fait, de, de faire nos autotests, et on a bien fait d'avoir iso isolé les filles, euh, donc personnellement, j'ai juste un peu mal à la gorge, euh, voilà. J'avais déjà mal à la gorge en partant de, de, de, de, un peu mal à la gorge en partant de la France. C'est vrai que il faisait, il faisait un peu froid en fait les derniers jours. Mais euh, à part ça, franchement, je, j'ai rien du tout. Ahmed hier, il avait mal à la tête. Aujourd'hui, ça va. Demain, les filles, étant donné qu'elles sont sur l'autre réglementation, elles doivent, donc comme je vous disais, faire un test. Euh, donc elles font un test tous les jours qu'on envoie au ministère de la santé. Et demain, elles doivent faire un test, en fait, elles doivent aller faire un test devant euh, un personnel médical. Donc il euh, y a la possibilité de le faire sur... Euh... En vidéo, le problème c'est qu'il n'y a plus de... Tout est full puisque j'imagine que tout le monde s'est jeté sur les sur ça. Et donc du coup, en fait, elles vont devoir y aller. Sauf que, ben, on peut pas les accompagner. Donc ça va être un peu casse-tête de demain. On va voir comment on va s'organiser. Mais là, ben, on va, voir peu, on va voir un peu comment ça va se passer ces prochains jours. En tout cas, euh, dimanche 23, dans deux jours, on doit faire un test. Donc Ahmed et moi, et si c'est négatif je peux retourner au boulot, il faut que je retourne au boulot, il faut que je retourne au boulot, il faut que les enfants retournent à l'école, là ça y est, ça y est, ça y est, euh, du coup on a un tout petit peu travaillé le CNET, les filles ont des, euh, elles ont, euh, on a installé un système de vidéosurveillance euh, partout dans la maison, donc, du coup il y a des caméras, et, euh, et donc je leur disais les filles, pas, nanana, vous montrez moi, et tout, c'était, non c'est casse tête, sincèrement c'est casse tête, euh, heureusement on a un grand balcon, donc du coup euh, voilà, elles peuvent aussi aller dans le balcon, manger, etc, on essaie de bien laver les mains, hein, de ne pas avoir de contact, mais euh, ces cassettes, donc là d'ailleurs il faut que j'aille nettoyer le toilette parce que Haroun doit normalement aller dans le toilette décontaminé donc ici, sauf qu'Haroun partage le, le, le, il a une salle de bain qu'il partage avec ses soeurs et qu'il ne veut pas venir dans ce toilette donc du coup je vais euh, le euh, désinfecter, renettoyer pour que les filles puissent euh, aller aux toilettes après, bon bref voilà Où est-ce qu'on est qu en était euh, je sais plus où est-ce qu'on a été oh, Attendez du grand n'importe quoi J'ai mis la robe au-dessus du t-shirt bon, Attendez il faut d'abord que je vous montre cette robe avant d'enlever de, de, de, mon t-shirt Je vous montre la robe Oui donc en gros cette robe c'est la robe Une des robes que je voulais vous montrer euh, Que j'avais commandé chez Je J'ai trouvé juste super canon Vous voyez pour l'été Mais aussi c'est le genre de couleur qui se porte facilement en hiver Avec un pullover au-dessus Et donc du coup je l'avais commandée. Je m'étais commandé, dit que j'allais la prendre avec moi en France Elle est magnifique Franchement je vous la recommande à 2000% Et euh, finalement bah, je l'ai reçue euh, là voilà, maintenant